Et salut à tous, c'est astraliens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour un petit OTK perdu, donc bien sûr. Mais bon, c'est surtout pour montrer à, à mon ami Kurama, comment on peut se faire un bon petit deck. Donc regardez un peu la main qu'il a. ce qui fait très putain. Alors moi je sais pas quoi faire. Du livre Gino. Je vais de le que j'ai 1500 points de vie dans les dents encore. C'est déjà pas mal. Le poisson a tué l'eau. Enfin, le poisson a tué l'eau. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça, tranquille ou bilou, voilà, pour montrer à mon ami Kurama ce que ça faisait d'avoir un bon deck croquin, surtout, je pense que ça peut, ça peut être utile. Et sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus, et je vous souhaite une bonne journée, et ciao à tout le monde qui tu veux, quand tu veux, dans le monde entier. Allez tu veux tenter ta chance, très bien, vous les... l'aimez.